Aujourd'hui le 19 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Des missiles à longue portée de haute précision basés en mer ont touché le point de déploiement du 383e Régiment de véhicules aériens sans pilote des forces armées ukrainiennes près de la ville de Khmelnytsky et un dépôt de munitions d'artillerie près de la gare de Groshany dans la région de Khmelnytsky, Dans la direction de Kupiansky, les actions actives des unités et les tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Dvurekneia, Krakmalnoe, région de Kharkov et Novoslovskoye, République Populaire de Lugansk. Au cours de la journée, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, une voiture et un véhicule de combat gradé MLRS ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranol-Limanski, à la suite de frappes de l'aviation opérationnelle et tactique, deux tirs d'artillerie, de systèmes de lance-flammes lourds et d'opérations offensives d'unités du groupe de troupes-centres, la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes ont été touchés en les zones des colonies d'Oterny de, de la République Populaire de Donetsk, de Stelmakivka, de Chervonopopovka, de la République Populaire de Chervon et et de la forestory Soribriansky. -E Au cours de la journée dans la direction Kranolimanski, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 200 militaires tués et blessés, un véhicule de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés, un obusier automoteur Vosdika et un obusier D-20. Jusqu'à 250 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, six véhicules, des obusiers D-20 et D-30, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice corab de la production polonaise. Dans la zone de la colonie de Perva en République Populaire de Donetsk, une position camouflée a été ouverte et un lanceur automoteur du système de missiles antiaérien ukrainien Bukamin a été détruit. Dans les zones des colonies de Chazoviar de la République Populaire de Donetsk et de Domurino, région de Dnepropetrovsk, deux radars de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-50 et en TPQ-36 ont été détruits. Un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près du village de Marinka dans la République Populaire de Donetsk. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye. Des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie du Gledar 2. La République populaire de Donetsk. Les pertes ennemies se sont élevées à 70 militaires tués et blessés, un char, un véhicule de combat d'infanterie, deux véhicules de combat blindés, deux obusiers des 30 et un obusier des 20. En outre, deux entrepôts de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes contenant des munitions, ainsi que du carburant pour le matériel militaire ont été détruits près du village de Vodian. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 15 militaires ukrainiens, 5 véhicules, l'obusier automoteur Akatsia, l'obusier automoteur Vozdika et l'obusier Mstabe ont été détruits à la suite de dégâts d'incendie par jour. En outre, 4 dépôts des forces armées ukrainiennes contenant des munitions ont été touchés près de la ville de Kherson et du village de Mikayovka, dans la région de Kherson. L'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie en 24 heures ont infligé la défaite aux 92e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir, aux effectifs et à l'équipement dans 118 districts. Les postes de commandement de la 102e brigade de défense territoriale et de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été touchés dans les zones des colonies de Malinovka dans la région de Zaporosie et de Vuledar dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Brest en de la République populaire de Donetsk, de Golikovo, de Kuzmino, de Rubizn, de Zitlovka de la République populaire de Lugansk et de la ville de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 385 avions, 210 hélicoptères, 3178 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens. 7 935 chars et autres véhicules blindés de combat, 1029 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 4 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8458 unités de véhicules militaires spéciaux.